Ah, le fromage. Fromage avec du bon pain. Ah, oula. Dis donc, la biscotte ton pain, tu l'as acheté quand Je l'ai acheté ce matin à la boulangerie en bas. Ce matin Non mais c'est quoi cette boulangerie Tu connais pas euh, chez Vigo Non. Faut aller chez Bernard Vigo. Son pain il est tout bon, il est tout chaud. Là c'est de la biscotte, hein. Ah non, non, non. Hein. Bon bah à présent j'irai tous les jours là-bas. Donc Bernard Vigo, on se place du champ de foire du pain tout bon, du pain tout chaud, venez chez Bigot Bernard Bigot, du pain tout chaud, les pains chocots, c'est Bernard Bigot